Eh bien, c'est parfait. Ok, ben merci à tous d'être venus. Donc, euh, je vais vous faire part d'une euh, réflexion personnelle que je voulais vous proposer. Euh, il y a quelques temps, dans une galaxie très proche, un autre, euh, on a eu accès à ce petit texte, donc une tribune qui est parue euh, paru dans, dans le monde, de Saint-Bastien Barrault qui à l'IRD, dans laquelle il disait que bah, l'écologie, la science qui va faire le diagnostic de la crise de la biodiversité, qui va en aller analyser les mécanismes et qui à même de suggérer des, des solutions, reste méconnue. Et elle va éventuellement être prise pour simplement une idéologie, et lui, Argue, qu'elle n'est pas un mouvement politique. À côté de ça, plus récemment, nous avons eu part, euh, via un mail d'un manifeste, de l'ouverture d'un atelier d'écologie politique, cette fois et toulousain en plus, euh, qui se proposait euh, d'instaurer de, de nouveaux échanges entre les scientifiques et la société, non plus simplement selon un modèle vertical ou descendant, donc rompre un peu avec la figure prométhéenne du scientifique qui apporte la connaissance aux hommes, mais dans un véritable dialogue pour une reprise en main démocratique des apports de la science. Alors, la science, elle va se poser comme un processus discursif. Ça, on le sait depuis le dialogue de Platon, le Téétète, euh, jusqu'à nos jours. Tout le monde comprend discursif. Hein non, non, moi, je ne sais pas ce que c'est. <rire> Allez, <donc>. déjà promettez. et tête <rire> Euh... <rire> Donc, discursif, bah, un dialogue, un échange. Le fameux logos qui va être à la fin de chaque, euh, chaque, chaque dénomination de la science. Donc, dans la biologie, un discours sur la vie. Et on pourrait poser aussi sur, sur la notion de bios, sur quel type de vie. Euh... Donc, un échange. Un échange qui va se faire en général, dans la science académique, entre spécialistes, par exemple, entre ces deux-là, où on va avoir deux scientifiques qui discutent entre eux. Et en général, ils ne discutent pas avec le petit peuple, sauf éventuellement celui-là. De temps en temps, ils vont pouvoir discuter avec des entités supérieures, comme ici, et en général, c'est la figure du scientifique qui n'est pas forcément dans sa tour d'ivoire, mais au moins dans sa tour en pierre de l'Isangar. Euh, et qui donc, du coup, est séparée du reste de la société. Donc là, on est vraiment dans la figure qui était abordée par Sébastien Barraud. Euh, au passage, cette distance qui est créée entre le scientifique et la société euh, peut amener certains éléments de la société à avoir une vision déformé peut-être, de ce que peut être le scientifique. À la base, si on revient à l'étymologie, Saruman, en parler humain de l'isangarde, signifie « homme habile ». Et de l'homme habile à l'homme manipulateur, éventuellement, il n'y a qu'un pas qui est franchi, assez souvent, sur les réseaux sociaux. Et donc, quand la science va avoir du mal à percoler, eh ben on va se retrouver avec... on vous manipule avec euh, les Illuminati, Faire des gros amalgames entre, c'est varié, c'est tout un peu pourri, entre les profs, les médecins, les pharmaciens, les caragistes, ça je ne savais pas, les présidents, les <rire> ministres, des avocats, ce pauvre Hubert Reeves et évidemment la NASA. Ça va être des théories comme la théorie de la, per, de la Terre plate, euh, qui, avec euh, derrière pas uniquement des euh, clampins qui connaissent pas bien la physique, mais des mouvements religieux. Euh, qui vont contester l'athéisme en prenant en... pour contrecarrer ce qu'ils appellent une religion de l'homme pour l'homme. Et là, on revient à nouveau avec des gros amalgames entre le génie génétique, les OGM, les vaccins, les médicaments, les ondes électromagnétiques, évidemment, l'uranium appauvri, ou encore les radiations. Donc, plein de choses qui sont mises ensemble. Alors, on pourrait donc dire qu'il y a un besoin criant pour ne pas parler qu'entre scientifiques. Tout simplement parce qu'on aboutit à un ostracisme, où le scientifique coupé de la société devient un scientifique qui est corrompu, qui est engagé politiquement, voire qui va être partie prenante d'un complot. Ce qui amène un communautarisme en réponse, euh, avec une impermé imperméabilisation pourrait-on dire, de ces communautés, à tout ce qui pourrait être apport de scientifiques. Et ce communautarisme basé sur des peurs, la peur, on le sait, mène à la colère, la colère à la haine, et à défaut de former le côté obscur, au moins, ça peut facilement mener à l'obscurantisme. Alors, on peut se dire, c'est pas trop grave, ça va être sur le net, c'est euh, dérisoire. Pas forcément. Il faut voir. Sur cette animation, sur cette euh, représentation cartographique, on va avoir une représentation de l'impact de la rougeole euh, dans l'Europe, on va dire, au, au sens large. Et on se rend compte que ben, la France est super mal placée. Avec un, donc là, ça apparaît pas vraiment bien, mais avec un taux de couverture vaccinale ben, qui est en baisse récemment où on se retrouve à peu près à 80% de couverture vaccinale, alors qu'il faudrait être à un taux de 95% pour fournir une barrière vaccinale à cette maladie. Et du coup, eh ben, la rougeole refait surface, et on se retrouve avec un nombre croissant et avec une croissance qui est exponentielle des cas de rougeole en France. Et donc derrière, des, euh, ça va de pair avec une activité euh, sur les réseaux sociaux, notamment, de communautés anti-vax. Alors, ces rumef, euh, fausses rumeurs, fake news, infox, euh, vont, ont connu un essor assez important ces dernières années, qui, qui a connu un pic un peu avant euh, la dernière élection américaine aux États-Unis, puis ensuite, ça, ça a redécru ou ça s'est stabilisé, on va dire, avec d'une part des utilisateurs qui vont gagner en maturité et qui vont être moins sensibles à, à la première fausse nouvelle qui va se balader. Aussi parce qu'il y a eu une révision des algorithmes de base de ces réseaux sociaux pour notamment le Facebook suite à la dernière élection présidentielle aux états unis euh, des initiatives de collaboration entre ces réseaux sociaux et des instances politiques, locales, par exemple, entre ces deux réptiliens là, euh... et également l'émergence d'une riposte au niveau individuel. Enfin, pas uniquement, mais une riposte. Cette riposte, bah, c'est un petit peu les gardiens de la galaxie, on va dire, avec, par exemple, les décodeurs du site le-monde.fr, les idées claires sur France Culture, Data Science versus Fake euh, sur Arte, DataGull, qui reprend des données euh, un peu à la façon euh, des... Euh, je ne trouve plus le nom Bref. Mais aussi des numéros spéciaux euh, issus de la science académique, par exemple un numéro spécial de Science lié aux théories euh, anti-vax, euh, voilà. et des initiatives individuelles, par exemple astronomiques, Défacator, la tronche en biais, la théière cosmique, chèvre pensante, la statistique expliquée à mon chat, Medifact, les vaxeuses, Primum, nanocéré, Matadon, euh, des, certains de ces groupes, de ces entités qui vont collaborer et se coordonner pour des actions communes, par exemple ces trois-là, la Tronchambier, des faculteurs astrologiques avec quelques autres, et également certains qui vont se constituer en réseau euh, pour pas forcément mener des actions communes, mais en tout cas parler les uns avec les autres, entre autres. Donc une riposte qui va être basée sur une pédagogie et la vulgarisation des méthodes. Donc ça va être notamment des concepts et des méthodes, même y compris statistiques, avec des, des supports méthodologiques extrêmement bien faits, extrêmement pédagogiques, pour faire passer des notions un peu complexes, comme la notion de puissance, la notion de risque relatif, ce que c'est une, euh, une méta-analyse. Euh, rediscuter la notion de preuve et de hiérarchisation de la preuve. Qu -ce que vaut un témoignage par rapport à une étude scientifique Quel est l'apport de l'étude scientifique par rapport à une expertise euh, Quelle est la pertinence de faire un suivi de cohorte Quelle est la pertinence de faire une méta-analyse de suivi de cohorte Une analyse des faits et une contextualisation, l'utilisation de données sourcées, référencées. Un ton sarcastique qui peut être euh, assez sympa, qui rend ludique l'abord des sujets traités, mais qui peut amener aussi, dans certains cas, s'il est mené euh, de manière un peu trop acide, hein, un nouveau communautarisme entre ceux qui se retrouvent, qui vont être perméables à cette, euh, à cette pédagogie et ceux qui sont dans une communauté déjà suffisamment fermée et qui du coup se referment encore plus. Par ailleurs, comme on ne peut pas être bon sur tous les sujets, il avoir une vue exhaustive, une vue partielle qui laisse planer parfois le doute d'une vue partielle. Alors, un exemple qui est particulièrement parlant et qui a pu être traité par différents euh, débunkers. Quelle va être la pertinence de manger bio euh, Est-ce que c'est juste une mode qui passe Quelque chose qui, est, euh, qui serait l'apanage d'une euh, catégorie de bobos, ou euh, qui serait lié à l'invocation d'un retour à la nature Ce qui va être avancé, parmi d'autres arguments, c'est que bah, si on fait des tests en double aveugle, ce qui a pu être fait, il ben, y a peu de différences organoleptiques entre le bio et le non-bio. Euh, si l'on essaye de voir les apports sur la santé, ben, en faisant des méta-analyses avec des suivis de cohortes impliquant des milliers d'individus, de, de, on ne voit pas ou peu d'effets sur la santé. Ils vont arguer que les pesticides sont utilisés quand même, même si on fait abstraction de la, de la chimie, de la chimie... Euh, des pesticides de synthèse, il y a quand même des pesticides qui vont être utilisés, certains pas forcément à l'odeur. Et par ailleurs, une baisse de rendement liée au, à la pratique culturelle, qui implique donc d'avoir des parcelles plus grandes, et donc de renier sur les espaces naturels, donc de renier sur la biodiversité. Donc des effets contre-productifs. Alors là je ne suis pas d'accord avec tout ça, et c'est justement la proposition que je peux faire, c'est qu'on pourrait rajouter des choses. Rajouter que, bah, par exemple, faire une dichotomie bio-non-bio, c'est peut-être quelque chose qui n'est pas forcément pertinent. que Déjà, le non-bio, ce pas forcément du conventionnel. qu'il peut y avoir du non-bio qui va refuser la labellisation, mais appliquer un cahier des charges plus strict que le bio. Par ailleurs, nous savons que il va y avoir des systèmes de production qui vont être plus ou moins invasifs. Et ça, au travers de nos études, même si on ne bosse pas forcément sur le bio, on peut en parler. Euh, par exemple, dans les vallées et de Gascogne, les suivis sur la qu'on fait depuis une trentaine ou une quarantaine d'années montrent qu'il y a une résilience particulièrement forte de ces milieux par rapport au reste de, du pays. Et ce qui est avancé, c'est que le système de polyculture élevage qui est utilisé là-bas pourrait être à l'origine de cette résilience. Bref, des éléments de discussion à apporter directement basés sur nos recherches. Alors, en piste pour la suite, qu'est-ce qu'on pourrait retenir Si on fait un petit peu un retour historique sur ce qui est fait au sein de notre laboratoire, on peut voir qu'on est passé d'une écologie zootechnique à une écologie académique, puis à une écologie du, puis des paysages, avec l'étude des services écosystémiques, pourquoi pas l'étude du changement climatique. Euh, donc, une écologie qui devient de plus en plus politique, qui veut proposer des choses pour la société et apporter des éléments de réponse à la société. Or, on ne va pas faire de la politique tout seul. Pour ça, il faut être à plusieurs pour pouvoir parler. L'idée que l'on pourrait retenir, ce serait que parmi nos supports de communication, est-ce qu'on ne pourrait pas utiliser les réseaux sociaux de manière plus sociale que ce qui est fait actuellement, où notre manière d'utiliser le, les réseaux sociaux va ressembler un peu à une colonne Maurice sur laquelle on va apposer des affiches, des posters de nos activités, mais où la dimension sociale ne ressort que pour l'instant que peu. Bref Utiliser les débunkers comme porte d'entrée, comme tierce partie, pour discuter et équilibrer le, dé le débat en apportant nos connaissances et nos résultats. Bref, devenir des méta débunkers. Des Merci de votre attention.